C'est tellement bon ce que, ce que tu dis parce que je pense que si on ne fait pas attention, on peut tout le temps en vouloir plus. Puis je pense que c'est bon d'en vouloir plus. Oui et non. C'est-à-dire que mon sommet, c'est toujours la croyance que j'ai. Hein, ton sommet, ta limite, c'est la croyance que tu vas venir te mettre. faut pas oublier que je pars d'un monde où est-ce que c'était carencé. Carencé dans la reconnaissance, carencé dans l'amour, carencé dans l'argent, carencé dans euh, la cultiver mon esprit. Là. Le monde, tu, tu, tu parles ton... Le monde, le monde, mon intérieur. Okay? Mon, mon intérieur. Si tu n'as plus de temps pour savourer tout ce que tu fais parce que le, le monde t'aime trop, il est où le sens dans tout ça? C'était ma perception, d'accord? Wow. Et là, et là c'est beau de dire, c'est-tu parce que tu as atteint ça? Non. C'est bien plus difficile se détacher de ça que d'atteindre ça. Parce que ça devient une drogue? Ça devient une position, tu comprends? Quand tu la position, que... es aimé, tu es reconnu. Qu'est-ce qui devenait mmh. mon challenge le plus élevé? De ta position, te détacher et de parler de Dieu.